des networkers. 3500 jeunes hommes et femmes travaillant au nom des cunettes réunis pour célébrer leur agrandissement. Lancé officiellement en février dernier au Mali, QNET est une entreprise spécialisée en vente directe, notamment de produits bio et de consommation, de programmes de formation en ligne ou articles de luxe avec un seul et unique système, le marketing de réseau. C'est une entreprise qui évolue dans le domaine du e-commerce. C'est 100% marketing de réseau, ça veut dire la vente directe. QNET travaille avec des groupes, en avec un groupe qu'on appelle QI Branch. Donc QNET est la vitrine commerciale de QI Branch. Déjà présent dans plus de 160 pays à travers le monde, dont l'ensemble des pays de la sous-région ouest-africaine, l'entreprise arrivée au Mali en 2013 compte 6000 networkers et 14 bureaux à ce jour répartis à travers le pays. Sans aucune communication classique, elle ne fonctionne que de bouche à oreille. Voilà, vous achetez le produit avec l'entreprise et ça va vous permettre non seulement de consommer euh, le produit mais au fait vous allez avoir un, une opportunité d'affaires avec l'entreprise a chaque fois qu'il y, des, des, des qu y a des ventes, moi je suis supposé avoir tout simplement une commission. Donc je suis payé en fonction des ventes qui se feront autour de moi. Avec ce business vieux de plus de 60 ans qui permet de gagner jusqu'à 500 000 francs CIFA par semaine, sans pour autant entraver le travail professionnel, de milliers de Maliens entendent désormais changer leurs conditions de vie en essayant tout simplement d'agrandir leur réseau. Donc ici au Mali, présentement, on a des gens qui, qui ont atteint les, les 500 000 par semaine et il y en a même qui ont atteint même 1 million par semaine, il y en a parmi ceux qui sont déjà là dans la salle. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas les gains. C'est l'aide que j'arrive à apporter, n'est-ce pas, aux pauvres, les aider à gagner, les aider à gagner, les aider à gagner. C'est ça mon objectif. Pour l'honorable Tcham, porte-parole Afrique de de la société, ce service qui contribue à réduire considérablement le nombre de chômages au Mali est une réalité et est crédible. L'entreprise ambitionne désormais d'atteindre 20 000 networkers d'ici 2016.